à la chapelle, à la chapelle, à la chapelle, à c'est <moticuelles> mm -hmm. eh mm -hmm. même... mm -hmm. un <laughs> -Ah. la République, <jonit> si <retards> Tu nous avons de glouton. Nous avons un coup de glouton. Nous avons un coup de coup de glouton. Nous avons un coup Nous coup de glouton. Il mais il y Mais le procureur, a mm des -hmm. procureur qui mm -hmm. procureur, procureur qui a capitaine de la main, pas le hein? il y a un capitaine de la capitaine de de capitaine il y a des capitaine officier la gendarmerie, section de recherche gendarmerie de koloban Mon capitaine village. Comme je vous dis, il y a de cela 8 ans, je suis à la gendarmerie, je suis au chef de gendarmerie. Voilà, j'ai fait deux ans à la section de recherche. Durant les deux années que j'ai fait à la section de recherche, j'ai rédigé ou corrigé plus de 1500 procès verbaux. Malheureusement, je tiens à témoigner ceux qui sont à la section de recherche. Malheureusement, c'est dans l'affaire la plus simple que ma crédibilité a été, remise en cause, a été remise en cause. Donc ce qui fait que, aujourd'hui, je pense que j'ai le droit d'informer les Sénégalais pour lui Mais mais je suis un peu trop, je suis je suis de je suis de il me connaît très bien, il a entièrement confiance en moi, et ça oui, je le sais bien. Là. Et je sais qu'il a entièrement confiance en moi. Et quand je vous donne ma parole, je la tiens. Je lui ai dit « Mon commandant, le gars, si il est top ». Il est top, et Hamnam, il est dégoué, parce qu'il est anticipé à sa mouvement. Donc s'il continue comme ça, je vais démissionner. Moi, je n'ai pas besoin de prouver à quelqu'un que je suis crédible. C'est-à-dire, ça, mon principe, moi, il a crédibilité. Donc, je ne prouve pas à quelqu'un que je suis crédible. Je le suis. Point. Maintenant, je voudrais expliquer la raison de, de cette démission. Je ne sais pas si vous fait la décision les Sénégalais. Si me publier ma démission, ça m'a passe Facebook. Les autorités gendarmerie demandent que ça passe Facebook, que c'est un copierataire. Ce n'est pas le commandant qui m'a appelé, ni le des autorités avec qui j'ai de très bonnes relations. Je pas je en de Non, ça, c'est moi qui l'ai écrit. Je vous disais que à un certain moment, je me sentais. Donc, c'était mon honneur qui était remis en jeu. Parce que je vous je me disais, je ne sais pas ne de me Non, je ne dirais pas ça parce que je ne sais pas. Mais, je ne pas Mais le lendemain, m'a informé je viens de me voir le docteur de mon bureau pour constater que j'étais en état de démence. C'est-à-dire que je me suis dit qu'on quoi Pourquoi pour moi, Ce c'est remettre en cause même l'intégrité de la gendarmerie. boy gens se disent que ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire. Donc il faut créer ce qu'on appelle la diversion. Je suis parti à Touba, mais l'objectif de cette vidéo c'était pas pour faire courir aux Anglais. c'était pour faire courir aux à Anglais. Il allait me chercher à tout à Donc ça. Donc, c'était ça l'objectif de la vidéo. Les gens ne me donnent top, Les gens ne me donnent pas. Detain, je pas güzel, moi, je vois renseignements. Il y a ce qu'on appelle les renseignements. C'est-à-dire, je ne voudrais pas trop développer. C'est-à-dire, je voulais aussi divulguer beaucoup de choses. Mais, c'est l'État du Sénégal qui a engagé des personnes il travaille, il est top. C'est-à-dire, c'est pour voir. C'est quand le procès verbal de Adjissar a fuité. C'est-à-dire, si fais une enquête, je suis le commandant Abdoubek, je suis le commandant Abdoubek, je suis le commandant Abdoubek, je je suis Et si une enquête aussi, c'est le fruit du destin. C'est-à-dire, je suis le commandant je suis là, c'est parce qu'il a confiance en moi. Il sait que je n'ai jamais été partial. Mais toutefois, ça lui eu à me à C'est-à-dire, tout le temps, quand je sais que c'est injuste, je me débrouille à ce que la personne ne subisse pas l'injustice. Je trouve un moyen de l'aider. Parce que moi, c'est ça mon principe. Ajissar, si je suis un commandant qui a avec moi, je me suis dit que je suis un dégoulu. Je me dit je suis en train de me faire mon emma, tonton, est-ce que tu as un problème kamil je à suis un très bon musulman. Mon emma, pose mon emma, mon emma, que Je suis un mon Je suis Je suis dit, très mon patron. Je suis mon patron. Je suis mon patron. Je suis un très mon musulman. Je patron. patron. patron. pourquoi c'est le, le, le premier opposant d'un état africain il est ce que patron n'a bien est ce que vous pensez que n'est que conscient de l'autre? ensuite au cours des auditions vous nous commencez auditionner auditionner vous prenez d'abord sa pièce d'identité euh, Enregistrer d'abord son nom, ensuite vous demandez à la personne de vous dire le nom de son père, de sa mère et tout ça. Mais dans toute son audition, après quand j'ai fini avec il fallait maintenant de ses amis, que j'ai entendu, Siri, je ne veux que que que que ils sont sortis. Il y a le capitaine Duke qui est venu me rejoindre au bureau. Mounau, bureau <mallifère> m'a expliqué ce qui se passe. Après Mounau, si on dit sur Mbaye, si on dit, c'est qu'il y a des Les gars, avec les questions qu'on a posées, vous nous parlez. Mbaye aussi, il a eu peur parce que le capitaine a posé des questions rigoureuses. Mounau, et que capitaine Duc gagne le baye, il nous faut vous parce que nous avons une autre affaire. Les gars, aussi, quand il a fini, il a signé le PV, il revient vers moi, il me dit, est-ce que c'est un problème le moment est-ce que c'est un problème? Manéco bouffé qu'elle est l'ingénique de Ramna, mais il n'y a pas de souci. ici les sens sont impatients. » Quand j'ai fini avec cette fille. Je suis parti, j'ai appelé euh, la patronne, Moi, la fille, la femme qui s'appelle les Hadiné. madame, où est-ce que vous êtes? Mais je suis à l'hôpital de femmes. Manéco, mon nom est-ce que vous entendez? Non, non, non, non, ça me donne. Et là, j'ai accouché. D'un enfant prématuré de 7 mois. Donc je suis hospitalisé et l'enfant a besoin de ma chaleur. Donc faut m'expliquer. je ne pas. Quand une personne me dit ça, que j'ai demandé la permission au commandant. me que entendre, que j'ai constaté sur place effectivement qu'il y avait ça. Mais il a aussi expliqué moi je me suis quand on a fini les auditions et tout, ils m'ont expliqué. De façon, les PV d'audition, Djaroun Mokoyoua, Sénégalais, Iyeb, Gisna Quand j'ai fini, donc là, il fallait convoquer l'honorable député Ousmane Sonko pour Mme après avoir entendu tous les témoins, fait tous les actes. je voulais aussi revenir le sur l'enfer. Fait. il y a eu des prélèvements qui ont eu, parce que Adjissar, vous n'avez pas entendu parler. Il fallait l'amener à l'infirmerie pour lui examiner. Il fallait que je ne l'ai pas violée. souvent Le médecin regarde. Et j'ai demandé à un grader de l'unité, mon djelko, il y a beaucoup. Il y a beaucoup à l'hôpital principal pour une holko. Mais il s'est trouvé que, au lieu de l'hôpital principal, ils sont partis à l'hôpital général de Graillot. En général, on voit là-bas. Alors que la fille, dans son audition, le nom de l'hôpital, le nom de l'hôpital, le nom de l'hôpital, le nom de l'hôpital, le nom on l'a mis sur une table qu'il il a affaire d'aide. donc je me suis dit que ce qui s'est passé c'est que c'est le prélèvement de la nuit donc ce prélèvement là il n'est pas, pas crédible parce que quand on prélève avant la réquisition donc la preuve là n'est pas recevable c'est à dire qu'il n'y a réquisition parce qu'après donc ça c'est une preuve qui peut être mise en cause en tout cas à la section de recherche connaissant le commandant Abdou et toutes les personnes qui travaillent là-bas personne n'est jamais venu à la SR en tout cas à ma pas à ma connaissance mais vous aussi vous vous imaginez quelqu'un vient vers vous portez plainte une SR ni ni commandant ni on part on règle le problème on revient quand quelqu'un vous dit que j'ai été violé après violé c'est violer la personne humaine. quand on vous dit que je suis violé ça c'est important toutes les fois où que quelqu'un s'est présenté à la SR je de m'a violé le commandant a pris toutes les dispositions pour que la personne soit prise en compte tel qu'il le faut. Mais il y a le principal. Est le lieu. principal. Est le mais je... pourquoi il y a le... C'est pour... pas au Gassin, on dit gradé. Voilà. gradé c'est M. Delchef. Oui, le gars, il y a le principal. Sûrement. Mais pourquoi il y a le principal. Là, je ne sais pas pourquoi, mais sûrement. Différent. Comme cette fille-là, elle était innocente. Alors elle a voulu faire croire que le gars, le gars, le gars, le gars, le gars, c'est toujours ça, c'est toujours dans les manipulations. Sinon, nous, normalement, on l'amène à l'hôpital principal. Euh, Amener une convocation pour le député Ousmane Tonko. J'ai pris la convocation, j'ai pris mon véhicule. Je l'ai écrit d'abord un SMS. Que bonjour, honorable député Ousmane Tchonko. Je suis le capitaine Touré, officier adjoint à la section de recherche. On a reçu une plainte contre vous et on m'a chargé de vous joindre pour les besoins d'une convocation. Il me répond pour me dire que j'habite à la cité Gorghi. Je ne me rappelle pas. Cité Gorghi, où adresse m'adresse. Le lendemain, je lui avais dit que je viendrais à 10h. À 10h, je ne suis pas venu. Il m'a réécrit un message pour me dire « Monsieur tire, à quelle heure vous viendrez ?» Je lui ai dit que je suis en route. J'ai pris mon véhicule, je suis parti à la cité Gorghi. Je lui ai remis la convocation qu'il a déchargée. Je suis revenu à la section de recherche. Quand je suis revenu, c'était un samedi, le commandant m'a dit que le procureur a demandé à ce que nous arrêtions ah, Commandant, la femme-là, elle a un enfant prématuré de 7 mois. J'ai ah, informé le procureur. Mais vous m'avez informé, moi, moi, le dit, a le jour, il a Commandant, Il faut plutôt faire appliquer tes principes de gendarme. Comme prévu, le commandant m'a dit, exécute les ordres. Je suis très loyal à mon chef, ami Je suis parti, j'ai exécuté, j'ai dit à la dame, je ne l'ai même pas informé, hein. je m'en connais les cailles. Je ne l'ai pas dit, je amener le pas dit, vous allez être placé en garde à Vous avez compris donc, comme on a remis une convocation au député Ousmane Sonko, il devait venir. Et pour, pour accéder à lui, c'est pour vous expliquer, ah, je ne parle pas de complot, je n'ai rien dit. On a demandé d'arrêter la dame. Et quand on a demandé, quand on a expliqué au que ce qui s'est passé, il a dit au commandant ce que je viens de dire. J'ai convoqué la dame, elle est venue, je l'ai notifié à la garde. -vue. Mais avant la notification de la garde, dès qu'on est là aussi, je l'avais écouté quatre fois. Mais en titre de témoin, parce que je n'ai jamais imaginé que... Mais toutefois, je l'avais notifié tous ses droits concernant cette affaire. Pour vous-là, madame, moi, j'applique les ordres de mes chefs. <t 'en> mais je vais vous appeler un avocat. Ce n'est pas un avocat pour est Biroum khalis Pour faire qu'elle, C'est le gars que j'ai connu à la fac qui se battait pour des principes humains. Il va faire son possible... Pour que la vérité se manifeste pour moi Vous avez compris. C'est ainsi que j'ai appelé maître Basir Baldé qui est sorti une fois en parlant. J'ai appelé le maître, il est venu dans mon bureau, je l'ai expliqué. Sans pour autant aller dans les détails de l'enquête, il fait son travail, je fais mon travail. Donc après la notification C'est un prématuré. C'est un prématuré. Allons-y. Maintenant, dès qu'on est arrivé à l'hôpital, j'ai dit à l'avocat que cette dame, si elle se sépare de son enfant, l'enfant va décéder. Pour moi, c'est ça la justice, quoi. Finalement, l'avocat est parti le lendemain pour dénoncer. Et la presse a mis la pression sur le cas. Et les gens ont lâché. inscrivent en même temps. De dire... wow. Quand vous cherchez, moi je suis militaire comme je vous dis, demande mon stratégie, quand vous voulez un résultat, il faut demander plus grand. Ouais. Ouais. Ouais. En fait, En tout cas, moi, c'est la première fois que nous violons notre porte-pleine. Et après, porte plein. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que pourquoi j'ai demandé après mon Explique ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous m'avez demandé après ma démission Donc j'ai besoin d'expliquer que je vais après me rendre à mes autorités militaires. Ils vont faire. Je vais dire non. Il y a un que pas appris que nous avons Je vais mettre Tous les responsables dans cette affaire, une enquête doit être ouverte. Nous devons le procureur. Vraiment, il n'y a qu'à l'hôpital, on a créé un scandale là-bas. Je tiens à témoin de tout ce qui était à l'hôpital. Bonne minuit, il faut ramener, des enfants sont en réanimation là-bas. Je ne dis pas ce que je dis. Les Sénégalais, si je dis que Man que je dis, ça vaut la peine que le procureur de la République démissionne, ou que le ministre de la Justice démissionne. Non, c'est parce que, comme je vous dis, mes principes ont été bons Au défaut parce que le procureur nous a mis une telle pression qu'on ne pouvait pas terminer -ce il, y a, Ça, je... -ce il y a des j'ai le carnet de déclaration de la gendarmerie en fait quest ce n'est que la gendarmerie dans cette affaire est resté donc le pays allait dépasser J'ai eu un contact avec son voilà avec une personne autre que peut-être il y a certains avocats, moi je suis aussi au déjà. qu'on entre en contact parce que moi qui prenais l'audition du Blanc. C'est un oui. peu comme ça. quest preuve que demain entrer en contact avec Ousmane Sonko Songkou, voilà un de ses avocs, n'a qu'à produire Yolanda, c'est un peu comme ça. Mon nom a l'a dit de manière très claire. tout ce qui me appeler, ah, mais mon capitaine, il y a une Vous n'y pas Donc, il y a une oublié. <rire> émission, c'est une après, S.R. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est ça qui s'est sécure. Donc, ma rien ne d'aller affronter la mort. Le général de Gaulle, quand il appelait les Français à résister, il était à Londres. Il n'est pas venu se battre. Pourtant, il est arrivé à convaincre les Français. Donc, vous faites cest elle m'a éduqué sur des principes. la vérité. C'est-à-dire, C'est l'Imaïar, c'est l'Hollande. Donc je ne suis que mon destin. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as à faire C'était mon, mon destin. C'est-à-dire, on était trois capitaines à la SR. Commandant Bouamane, Mme Donc, vous faites que vous avez fait, vous expliquez. Vous me reconvoquez demain. Vous allez une interview. J'essaierai de dire la même chose. Je suis vraiment très honoré d'avoir servi pour ce pays. Merci. Merci, je vous remercie.